Moi, c'est Thibaut Anselmé, donc je suis en équipe de France de ski alpinisme. J'ai euh, remporté la, dernière étape, la, étape de coupe du, la première étape de Coupe du Monde euh, en Italie, là, le sprint. Et puis, euh, voilà, donc là, on est à Flen pour, euh, pour l'étape de Coupe du Monde, euh, la troisième. Je suis Antonin Guigona, euh, biathlète, vice-champion du monde il y a deux ans. Ça commence à remonter et euh, dans le relais victorieux, il y a quelques, quelques jours, euh, sur la Coupe du Monde. Alors je fais un petit peu de, de ski nordique, ski de fond, euh, mais plus particulièrement en classique. À l'automne, euh, souvent sur les ski roues, on en fait pas mal. Euh, c'est vrai que c'est un geste qui ressemble un peu bien au ski, au ski de rando. Et puis euh, l'hiver, euh, pas mal en récup. En, toujours en classique, hein, je, je fais pas trop de skate. Mais euh, j'aime bien en faire en récup, euh, tranquille, ça change un petit peu aussi. Euh, ça, ça varie, quoi. Ça, ça, fait, ça fait voir autre chose, être un peu plus en travailler à l'équilibre et puis les appuis. Donc ouais, j'en pratique un petit peu, ouais. Déjà, si je suis là aujourd'hui sur la Coupe du Monde de Ski Alpi, c'est pas pour courir du tout. Moi, je suis, je suis trop lourd pour ça, mais c'est parce que je viens voir mon coéquipier de, de l'équipe de France Militaire de Ski, Thibaut. Donc on va faire la reco ensemble aujourd'hui, si j'arrive à le suivre. Moi, je viens d'une famille, on a toujours fait du, de la rando, quoi, de la peau. Et, euh, et j'ai déjà fait quelques compètes en hein, étant jeune, euh, championnat de France de, de verticale euh, il y a bien longtemps. Euh, après, dans ma pratique maintenant, je me sers pas mal du ski de rando bah, pour aller en montagne. mais je suis un montagnard, j'aime ça. Et puis, pour aller chercher de la dénivelé, si Thibault, lui, il vient chercher un peu plus de la glisse sur le ski de fond, moi, je profite euh, du ski Alpi pour aller chercher euh, du dénive, euh, le grand air, les paysages et puis euh, la descente quand même. Ouais, bah, l'effort, c'est vrai que ça. Oui, il oui, y a des similitudes. Hein. On est quand même souvent à, à bloc, hein, je veux dire. <rire> Donc, euh, oui, il y a des similitudes. Après, c'est pas les mêmes muscles qui fonctionnent quand même. En, en ski nordique, c'est quand même bien plus le haut du corps. Nous, euh, c'est bien les jambes en... qui, qui travaillent le plus. Quoi. Mais au niveau de l'effort, de ouais, toute façon, on se, met, on se met bien à bloc euh, dans les deux sports. Euh, bien sûr sur le, le foncier c'est la même chose, après les compétitions en ski alpin sont bien plus longues que ce qu'on fait nous euh, en biathlon, mais sur les séances d'entraînement que, que je vais faire c'est pareil, l'effort de la montée est vachement, euh, est vachement linéaire aussi, ça me permet de garder un bon rythme tout le long, alors qu'en ski de fond c'est un peu plus, euh, bah, euh, voilà, plus vallonné, et par contre la descente, il bah, faut que je fasse attention à ne pas me casser les jambes ou un genou, parce que ça serait vraiment dommage pour, pour mon sport. Ouais, ben je suis. Hein, je suis euh, Sur l'équipe 21, c'est vrai que c'est facile à suivre, hein, le biathlon, mais ouais, j'aime bien regarder. Surtout que maintenant que je suis à l'armée de champions euh, avec Antonin et tous les biathlètes, tous les autres sports divers, c'est vrai que bah, ça fait plaisir de, de suivre euh, les athlètes du groupe. Quoi, donc euh, oui, je suis euh, et puis, euh, et puis ouais, je m'intéresse, bien sûr. Ouais. Ouais, moi je suis, euh, je suis pas mal euh, sur les réseaux sociaux, il euh, y, y a tout ce qu'il faut quand même pour suivre euh, au moins les résultats. Après pour voir des images c'est un peu différent. Euh, après moi quand, quand je peux au mois de mars j'essaie d'aller au sommet du Grand Mont pour euh, voir passer les coureurs euh, à la pierre. C'est quand même un, un grand moment et pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau dans le ski alpiniste, ce genre de, de grande course. Eh ben, maintenant ce qui de, d'être à l'armée ben, ça fait que je suis, je suis professionnel. Euh ça me permet de, de bien m'entraîner, reposer, ça me donne un statut, un statut social aussi. Ça me, ça me libère l'esprit et je, ça me permet d'être vraiment concentré sur, sur mes performances et, et la compétition. Quoi. Moi j'ai intégré le groupe, on va dire, sur le tard il y a seulement deux ans. Ça m'apporte une, une sérénité certaine dans mon sport, ça me permet d'être bah, d'être professionnel, d'être à 100% dedans et je pense que la première année où j'ai intégré l'équipe, j'ai fait ma première médaille au championnat du monde, donc c'est pas anodin, je pense que ça libère la tête et l'esprit pour être à 100% focalisé. On voit Thibaut cette année qui vient d'intégrer l'équipe, qui est au top de sa forme aussi, donc je pense que c'est une vraie, une vraie aide pour nous, les skieurs de, de haut niveau.